Bonjour à tous et merci de nous avoir euh, rejoints pour cette toute première bibliose euh, de l'année 2023 et euh, donc euh, que j'ai le plaisir de commodérer avec le docteur Julien Jantot et le docteur Damien Legallois. Pour ma part, je suis le docteur Soufiane Haïda de Rabat. Et sans plus attendre, nous allons démarrer avec un article très intéressant que va nous présenter le docteur Marc-Antoine euh, Delbar, qui est médecin interniste au CHU de Lille et qui va traiter d'une petite série, mais intéressante, à propos de la capillaroscopie dans l'amylose à transthyrétine mutée. Donc, Marc-Antoine, à toi la parole. Bonjour à tous et bonne année. C'est un vrai plaisir hein, de pouvoir commencer cette nouvelle année de, de Bibliose avec un article Bon, vraiment pour me faire plaisir hein, qui, qui parle de capillaroscopie, alors faut savoir que la capillaroscopie, euh, c'est un outil qu'on utilise beaucoup en médecine interne et donc j'ai pas pu m'en empêcher. Hein, je, je vous présente cet article sur la capillaroscopie dans l'amylose à transthyrétine héréditaire. Alors la capillaroscopie, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne sont pas trop familiers? c'est en fait un agrandissement euh, du lit ingouéal dans lequel on va pouvoir voir euh, tous, les, tous les petits capillaires euh, en péri -ingouéal. Et donc, euh, donc cette, euh, cet outil, c'est quand même très, très informatif pour certaines de nos maladies, puisque ça permet d'objectiver des signes de microangiopathie. Donc, on a des classifications hein, pour les maladies rhumatismales dans lesquelles c'est très utilisé, avec des micro organiques précoces, actives ou même tardives. Donc c'est un intérêt diagnostique parce qu'on peut voir certains patterns du coup de capillaroscopie qui peuvent orienter pour le diagnostic de la maladie sous-jacente et ça a également un intérêt donc pour le diagnostic précoce. Euh, sur le plan pronostique, on peut voir l'activité d'une microangiopathie et ça peut même prédire certaines complications. Par exemple, dans une maladie qu'on connaît bien, la sclérodermie, on sait que l'association de microangiopathie au niveau périangéal est associée par exemple au fait de faire de l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc, quel est le... le, le le rationnel, finalement, pour utiliser cette, cet outil dans la mylose à transthyrétine mutée, ben, en fait, c'est que dans la à transtyrétine euh, mutée en particulier, on a déjà pu mettre en évidence qu'il y avait un envahissement et une destruction des vaisseaux endoneuro, finalement, par les fibrilles amyloïdes, et tout ça par un effet mécanique de micro et toxique de, de cytotoxicité. Donc, cette destruction, euh, concerne en premier lieu les fibres non myélinisées, puis les fibres myélinisées, et euh, en Enfin, elle a déjà été suggérée sur les atteintes oculaires de la maladie, puisqu'on peut voir une atteinte microvasculaire de la choroïde et de la rétine au fond d'œil chez les patients mutés. Euh, donc pour l'étude que je vais vous présenter, c'est la première étude sur les anomalies capillaroscopiques dans l'amylose à transtyrétine héréditaire. Donc, ça concerne une population de patients euh, avec une amylose donc, mutée, euh, donc cliniquement significative ou un porteur, donc euh, un porteur sain, qui était diagnostiqué entre 2017 et 2020 en Corée du Sud et pour les pour les patients inclus. Donc on avait exclu toutes les autres maladies qui peuvent donner des anomalies capillaroscopiques, à savoir les connectivites, les diabètes et les traumatismes périinguéaux. Donc pour l'évaluation, le critère, euh, critère d'évaluation, euh, en fait, il y en avait six. Voilà. Donc on évaluait la densité capillaire, la dilatation des capillaires, la, la, le fait qu'il y ait des méga capillaires ou pas, euh, la présence de ramifications et enfin l'architecture globale du lit péri Pour chacun de ces six paramètres, on faisait un score semi-quantitatif de 0 à 3, 3 étant le plus grave. Et enfin, donc on, on faisait cette capillaroscopie sur huit doigts par patient, et l'outcome, c'était le score moyen sur les huit doigts, pour chacun des six paramètres que je vous ai montré. Donc, pas beaucoup de patients, hein. il y a 8 patients mutés, avec euh, donc des... des, des, des des enfin, 5 asparagine 38 alanine, 3 lysine asparagine et 1 alanine 36 proline qui avaient des phénotypes mixtes pour la plupart et puis un phénotype de neuropathie exclusivement. Et enfin, il y avait un patient, comme je le disais, qui était porteur porteur sain. Il y a 6 hommes, 3 femmes et la durée d'évolution de la maladie, elle était en moyenne de 7,5 ans. Vous pouvez voir qu'il y a deux fumeurs, ça aura son importance certainement pour interpréter les résultats. Donc, ce qu'on peut voir, passons au résultat, hein, c'est que, euh, de façon très intéressante, tous les patients euh, avaient une microangiopathie donc objective, euh, qui atteignait d'une part la densité des capillaires, qui entraînait des dilatations capillaires également, euh, mais, euh, mais aussi donc, des anomalies de l'architecture globale. Et donc, tout ça, sur le côté de la densité, ça peut évoquer une souffrance endothéliale, Chronique. Et sur l'altération de l'architecture, ça peut évoquer euh, signer une néoangiogénèse euh, au niveau du lien goéal. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de ramification, hein, ça montre finalement qu'il n'y a pas aussi d'ischémie de, de, avancée, euh, euh, enfin de microangiopathie avec une ischémie avancée, comme on peut voir par exemple dans la, la sclérodermie. Alors, de façon très intéressante, hein, c'est que les, les, le porteur sain, un score finalement beaucoup plus, beaucoup plus sévère que les deux patients les plus anciens, avec donc un score, enfin, un total de score pour le patient porteur sain à 6,125 contre 2 et 2,5 pour les patients qui ont une durée de la maladie beaucoup plus, beaucoup plus ancienne. Donc il n'y a pas, pas beaucoup de choses, hein. il y avait un seul tableau, mais je trouve ça moi, très intéressant parce que c'est vraiment la première fois qu'on arrive à mettre en évidence donc, cette micro objective euh, chez tous les patients qui avaient de l'amylose la à transthyrétine, euh, donc ici euh, héréditaire. Et donc ça reflète bien finalement ce qu'on avait pu retrouver dans les études histologiques euh, des années 2000-2010 à peu près, avec donc, vraiment une, une atteinte vasculaire au niveau, au niveau du nerf et de façon très intéressante, hein, donc le porteur sain c'est celui qui a les anomalies les plus sévères alors on peut se demander pourquoi du coup. on peut se demander pourquoi et je vais mettre ça, donc, ces anomalies sévères au niveau systémique reflétées par la capillaroscopie en parallèle avec les anomalies du fond d'œil donc ce qu'on peut voir hein, c'est que les deux patients qui ont des, des durées de la maladie beaucoup plus anciennes ont des anomalies du fond d'œil beaucoup plus importantes alors que le patient qui, a, qui est porteur sain n'a pas du tout d'anomalies du fond d'œil euh, donc ça suggère finalement une microangiopathie euh, systémique peu sévère chez les patients les plus anciens alors qu'il y a une microangiopathie oculaire beaucoup plus sévère. Or, on sait hein, chez ces deux patients traités par patisirant que le patisirant ne diminue pas la production intraoculaire de transthyrétine Et donc on peut se poser la question finalement euh, de la responsabilité du patisirant sur la microangiopathie euh, systémique faible et euh, en parallèle une micro oculaire sévère parce que le patisiran n'agit pas sur l'œil donc ça soulève la question finalement de, de, de, de, de, de l'effet du patisiran sur cette micro donc pour la discussion, euh, bah, évidemment, hein, c'est un effectif qui est trop faible pour conclure, mais les résultats, bah, je les trouve quand même très prometteurs. C'est la première fois qu'on fait ça et c'est un outil qui n'a jamais été utilisé dans cette maladie. C'est facile à utiliser, ça ne coûte pas cher, c'est pas invasif. Et pour le coup, dans tous les plateaux de médecine vasculaire, ils disposent d'un capillaroscope, on peut même se former, C'est pas très compliqué. Euh, donc, bah, évidemment, tout ça, ça pose la question de la place de la capillaroscopie euh, chez les patients porteurs, euh, pré-symptomatiques, hein, pour, pour voir s'il n'y a pas des facteurs pronostiques associés justement au fait de développer ou pas une neuropathie, voire même une cardiopathie. Et enfin, sur le côté pathisant dont je parlais tout à l'heure, donc c'est vraiment que des suppositions, hein, il y a trop peu de malades, mais est-ce que ça pourrait pas être un nouvel outil finalement de réponse objectif aux différents traitements de, de, de cette maladie. Voilà, c'est à peu près tout, il n'y avait pas grand-chose, mais je trouvais ça quand même très intéressant, suffisamment en tout cas pour, pour vous en parler. Voilà, bonne année encore. Et merci. Merci. Merci beaucoup à toi. Merci. Oui, j'avais peut-être une question. Euh, je voulais te demander, Antoine, euh, oui. quelle est la prévalence de la micro-angiopathie par capillaroscopie euh, chez le sujet âgé Et euh, oui. deuxième question, c'est est-ce euh, que tu pourrais euh, euh, avoir, est-ce que tu as une hypothèse sur les résultats qu'on aurait pu avoir sur des formes sauvages alors, bah, chez, chez les sujets âgés, je ne sais pas, je sais franchement pas. Alors là, il faut, faut voir que les patients qui étaient dans l'étude, c'est des patients relativement jeunes. Voilà, ils avaient entre, eux, entre 50 et 60 ans. Et chez ces patients-là, il peut y avoir quelques anomalies micro, enfin de, de micro-angiopathie, mais des anomalies quand même aussi marquées, avec d'une part des signes, des, des signes de souffrance endothéliale et d'autre part des signes de néoangiogénèse. Euh, donc ce n'est pas quelque chose qui est très très fréquent. Là, ils ont bien fait attention euh, d'exclure les diabétiques, les connectivites et puis, euh, et puis ceux qui ont eu des, des traumatismes, parce qu'évidemment, dans cette population, on sait qu'il va y avoir plus d'anomalies euh, microangiopathiques, plus que dans la population euh, générale en tout cas. Mais, quand même, pour que 100% des patients atteints de la maladie aient des, et des anomalies microangiopathiques bon ça pose quand même ça pose une sacrée question. Voilà, C'est vrai qu'on parle beaucoup de, de, de, des défauts fonctionnels, structuraux liés, liés à la fibrille amyloïde, euh, mais on parle finalement très peu de cette micro organique, pour le coup. Et quel impact ça peut avoir sur, sur le cœur, par exemple, sur les tendons Alors là, la, la, la question. On ne peut que supposer, hein, mais, mais en tout cas, c'est une vraie question que je trouve très intéressante. Euh, par ailleurs, sur les formes sauvages, alors je ne saurais pas dire. C'est dommage qu'ils n'aient pas inclus quelques formes, quelques formes sauvages. Je ne saurais pas dire du tout, parce que finalement, en fonction de la, de la, structure, la structure de la fibrille, on sait que ça va avoir un, un tropisme très différent. Donc, je ne saurais pas dire si les patients avec des formes sauvages euh, peuvent avoir cette atteinte microangiopathique, mais quand même, et ça on avait remarqué ça à mon bord, hein. tous les patients qui ont, qui ont, qui ont des formes sauvages, hein, il y a une énorme prépondérance d'anomalies de, de, de dystrophie inguelle chez ces patients, ce qui pourrait suggérer justement une microangiopathie. mais ça reste que des suppositions, il y a, il y a, il y a tout à faire concernant, comme je vous le disais, cet outil qui est, qui est ultra simple, euh, ils vendent même des microscopes à 30 euros sur certains sites internet, et on a, on a déjà été essayé dans le service, et ça marche super bien. Donc, euh, voilà. <rire> Marc-Antoine, moi j'ai une question qui va, qui va me ouais. permettre de chaîner avec une question du chat derrière. Dans ouais. les maladies de système où il y a une anomalie euh, comme ça, tu, tu, tu faisais une ouverture sur la possibilité de suivre sur le traitement. Comment ça évolue habituellement sous traitement Ça peut se réverser ces anomalies-là c'est euh... Tout à fait. Tout à fait. Alors, par exemple, je vais prendre comme analogie la sclérodermie La sclérodermie on distingue principalement trois patterns. Euh, donc, un pattern précoce qui, en général, peut se réverser, un pattern actif qui, qui peut également se réverser. Par contre, on sait quand il y a, quand il y a vraiment des plages capillaires complètement désertiques, c'est qu'il n'y a plus de néongiogénèse. en fait, et donc la capacité de récupération euh, de la microangiopathie angiopathie est, est très faible, Elle est vraiment très, très faible, voire même euh, inexistante. Voilà. Et donc... Chez les patients, en tout cas, de, de cette étude, on peut, on peut tous voir qu'ils avaient des signes indirects de néo sur le fait d'avoir euh, enfin, une architecture un petit peu désorganisée. Voilà, ça, c'est un signe voilà, de, de, de, de néo Ok, ben d'accord. Et, et du coup, ça me permet d'enchaîner avec une question du chat. Mmh. Quelqu'un pose la question sur les amyloses AL. Notamment les formes mmh. uh, tropisme vasculaire. Euh, Est-ce que du coup, ce serait pas un moyen direct pour pouvoir suivre l'efficacité du traitement et la régression euh, de la maladie chez mmh. ces patients-là sous traitement Oui, encore une fois, pourquoi pas. Hein. Donc là, ça n'a pas été testé dans la AL. On sait qu'il peut y avoir des dépôts vasculaires, euh, mais ça. peut… Ça, ça pourrait être une très bonne idée de faire, par exemple, une capillaroscopie dans le bilan pré puis de suivre après l'évolution de cette capillaroscopie, euh, même sur les formes euh, TTR, sénile euh, ou, euh, ou mutée. Euh, c est, c est, je pense que ça peut être très très intéressant, comme je montrais avec le où ça n'agit pas sur la production intraoculaire de transtyrétine, euh, ben en fait ces patients ils continuent de progresser. Voilà, et on voit qu'il y a des signes de micro angiopathie euh, de, de, au fond de la rétine, alors que chez les patients, euh, alors, que, alors que le patient euh, finalement euh, était nettement amélioré au niveau systémique. Voilà, donc mmh. ça, ça suggère que le patisant agit finalement sur, le, le, sur les dépôts systémiques, en tout cas sur la microangiopathie systémique, mais n'agit pas sur la microangiopathie oculaire qui continue de progresser. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais en tout cas, en tout cas bon, je, trouvais ça, je trouvais ça super intéressant. De par la facilité aussi d'accès à la capillaroscopie, et, et c'est objectif. Voilà. on compte les capillaires, on... c'est vraiment et... objectif, quoi. Et c'est un truc que, enfin, je veux dire, l'applicabilité de, tu vois, si jamais on arrive à prouver qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut avoir intérêt dans l'art diagnostique, je ne sais pas, à un moment ou à un autre, dans, mmh. dans quelques temps, mmh. c'est un truc que même si moi, je ne suis pas interniste de toute formation, potentiellement, c'est facile, la courbe d'apprentissage, pour pouvoir... Euh, oui, bon bah ce... après, c'est plus, au plus on en fait, et, et, et, et au mieux, enfin, au meilleur on est. Hein. Qu'il y a quelques pièges, euh, pièges à éviter, c'est comme pour tout en fait. Hein. La, la courbe d'apprentissage est très bonne. Il faut, faut vraiment former aussi avec des gens qui connaissent. Les médecins vasculaires connaissent en général très bien. Euh, habituellement, c'est plutôt les, les patients systémiques euh, qu'ils voient. Mais si les, les cardiologues s'intéressent cardiologue euh, cardiologues, neurologues hein, s'intéressent en tout cas à cet examen, je pense que ce sera pas très compliqué à, à échanger en tout cas. Bon, en plus, vous êtes souvent en contact avec les médecins vasculaires. Bien les prévenir avant, parce qu'ils vont voir des wagons de, de, de transthyrétine <rire> sauvage à pour les capillaroscopies, Mais euh, c'est quelque chose vraiment de, de très facile à faire. Voilà. Après, sur oui. l'interprétation, ce n'est pas très compliqué non plus, mais faut, il voilà, faut en faire pour, pour être bon. Tu voulais connaître l'hypothèse pour, ton, pour la, le patient ou la patiente asymptomatique qui euh, mmh. qui a En 20 fait, 20 le patient... Ouais, le patient asymptomatique, bon, mon hypothèse, hein, euh, encore une fois, ça reste que des suppositions. Mon hypothèse, c'est que, bah, vu qu'il n'y a pas de traitement, il, il a une micro systémique active et qui régénère, qui régénère beaucoup, en fait. Plus que ceux qui ont le pâtisérant, justement, où euh, finalement la production de transthyrétine est, est, est complètement euh, complètement effondrée. Donc ça, c'est mon hypothèse. Voilà. Euh, c'est de dire que bah, ce patient-là, vu qu'il n'a pas de traitement, il est plus actif. Bon, après, c'est impatient patient versus, euh, versus suite. Quoi. Donc, euh, ça nécessitera des, des, des analyses complémentaires, hein, de, de nouvelles études, très probablement. Mais euh, bon, je trouve ça suffisamment intéressant, en tout cas, pour, pour qu'on pour qu essaye, hein, pourquoi pas. Merci, merci beaucoup. Euh, merci. Sans plus attendre, on va passer à la deuxième présentation par le professeur Al-Gala euh, du CHU de Bichat. Sur l'impact sur l'impact du diagnostic précoce de l'amylose TTR sur une grande série anglaise.